Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, encore un petit live improvisé, voilà. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, euh, aujourd'hui c'est un peu spécial parce que je vous demanderai s'il vous plaît de ne pas me tenir rigueur parce que je partage avec vous une canalisation enfin je dirais pas une canalisation un message voilà un message que j'ai reçu coucou magui bonjour j'espère que ça va voilà donc euh, bonjour Bonjour Laurent. Aujourd'hui, donc c'est pour euh, vous faire part d'un message que j'ai reçu euh, ce matin vers euh, 11h, entre 11h30 et, et midi. voilà. J'ai reçu ce message et euh, j'en reçois beaucoup en ce moment, mais euh, les la plupart, bon, c'est des messages, des questions que je me pose moi personnellement. Mais là, j'ai senti que ça s'adressait à tout le monde. Enfin, à tous ceux qui écoutent cette vidéo ou qui l'écouteront. Et euh, je pense que ça va résonner pour certains. D'autres euh, vont demander euh, de quel charabia je parle et qu'est-ce que je veux bien dire par là mais euh, je pense que de toute façon ça parlera ça parlera ça, il y aura une résonance parce qu'il y en a une en moi donc je pense qu'il y en aura une en vous par contre je vous demande là où je vous demande d'être euh, de, euh, de, de m'aider en fait c'est de comprendre que lorsque j'ai euh, donc reçu le message le, ça parlait euh, tellement vite que j'ai dû... Euh, ben, je devais écrire euh, relativement vite. Et donc, euh, j'ai un peu de mal à... J'ai sûrement un peu de mal à, à me relire parce que en, tout à l'heure, je l'ai lu. Ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup euh, touché. Mais j'avoue qu'il y a des mots que... Wow, ça, ça va tellement vite, je ne sais pas pour ça s'il si y en a parmi vous qui canalise, mais quand ça, cana, quand, quand ça descend, ça, c'est tellement vite, il faut écrire vraiment vite, ou alors il faut enregistrer, ou il faut faire quelque chose, mais, euh, ou alors dire, stop, attends, j'ai fini d'écrire, on reparle après. Donc, euh, moi, quand je canalise, c'est plutôt, euh, bah, c'est l'esprit. C'est l'esprit du grand tout. C'est l'esprit du grand tout. Parce que je lui ai demandé, forcément. Et euh... Alors je, je lui. Alors, je vous fais part de. Euh... Euh, attendez, je vais chercher l'autre. C'est sur l'autre cahier. j'ai été le chercher à Tatawine alors qu'il était juste à côté. Ça, enfin, je pense. Bon. Voilà. Ça y est, j'y suis. Donc, comme je vous disais, j'ai je, je ai posé la question euh, à l'esprit que je canalisais, parce que ben, je veux quand même savoir, même s'il est toujours très bienveillant, euh, je voulais quand même savoir à qui je m'adressais, parce qu'entre les anges, les archanges, Jésus euh, et tout le reste, ben, moi je voulais savoir à qui je m'adressais et à qui je parlais. Et donc, j'ai posé la question, Il bon, faut que je vous trouve la question. Voilà. Alors, euh, le samedi 26 décembre, vous voyez, ça ne pas, ça remonte à quelques jours. Alors, j'ai dit, « Bonjour, esprit, qui es-tu » Et voici sa réponse. « Je suis qui tu veux que je sois. » Je pourrais te dire que je suis un ange, un archange, un guide, et bien plus encore. Néanmoins, nous sommes tous esprits. Ce ne sont que les noms qui changent, l'esprit est le même. C'est-à-dire que, euh, c'est-à-dire que, que ce soit l'archange Michael, que ce soit Jésus, que ce soit Marie, que ce soit qui que ce soit, en fait, c'est un seul et même personnages qui parlent euh, et euh, qui, qui, euh, qui intègrent en fait, euh, qui parlent par l'énergie de, de ces personnes, soit pour se faire mieux comprendre, soit pour, euh, pour diverses raisons en fait, ils parlent, bon après on dit tiens j'ai canalisé Jésus, j'ai canalisé Marie, j'ai canalisé les archanges, en fait, on canalise l'énergie de Marie ou l'énergie de Jésus ou l'énergie des archanges. Ceci étant, ce n'est jamais que l'esprit du grand tout qui parle. Donc, je vais vous dire ce que j'ai euh, reçu comme message ce matin. Euh, vous me direz après si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Non, l'esprit. Le moment n'est pas venu d'agir. Pour le moment, vous devez penser à vous en premier. Profitez de ces moments où vous ne pouvez pas sortir pour aller au fond de vous et nettoyer toute fausse croyances limitante, vos émotions de colère, de peur, de frustration. Par exemple, si vous avez une colère qui vous vient, demandez-vous... Quel événement ou quelle action a provoqué en vous ce sentiment Je vous entends déjà dire que des événements pouvant provoquer la colère en ce moment, il y en a plein. Néanmoins, chaque situation est le reflet de quelque chose en nous, à nettoyer, en vous. Pour les enfants, n'ayez pas peur et envoyez des affirmations positives les concernant. Vous avez en ce moment le port du masque pour les enfants qui fait grand bruit, et c'est normal. C'est pour cela qu'il faut envoyer des affirmations positives. Par exemple, j'affirme par ma pensée créatrice que mon fils ou ma fille ne souffrira pas de ce masque, qu'il ou elle restera en bonne santé, ainsi soit-il. Beaucoup d'entre vous se soulèvent en ce moment pour aller manifester dans la rue. Si l'on ressent l'appel, cela est bien à condition que cela ne que cela se fasse pacifiquement, sans heurts ni violence. Vous êtes des guerriers pacifiques, ne l'oubliez jamais. Pour d'autres, le travail sera plus discret, voire même imperceptible. Pour certains, Pour d'autres, le travail sera discret, voire même imperceptible pour, celles, pour certains. Malgré tout, il se fait quand même. Car si vous vivez votre vie dans l'amour, la joie, le partage, vous faites déjà briller votre lumière. Pourquoi ne pas écouter de la musique qui vous met de bonne humeur et qui en plus fera monter vos énergies Plus la musique fera bouger votre corps, plus celle-ci plus celui-ci fabriquera des molécules du bien-être et plus vous serez heureux. Sachez que le bonheur est en opposition à la peur. En résumé, faites ce qui vous fait plaisir, de la cuisine, des coloriages, du dessin, du tricot ou encore apportez votre aide à votre entourage. Tout cela fait partie du processus. Aujourd'hui, les temps vous invitent à observer ce qui se passe à en prendre conscience sans vous y attarder. Soyez juste des observateurs du film et non pas les acteurs. Comme je vous le disais, le temps n'est pas encore venu pour, pour tous d'agir concrètement dans la matière, mais plutôt dans la spiritualité. Entraînez-vous à faire briller votre lumière dans les vibrations hautes. Alors, il m'a fait, fait mettre des guillemets. « N'allez pas voir ce qui se passe chez votre voisin. » Fermez les guillemets. Ce que je veux dire par là, c'est que vous voulez quitter ou plutôt changer ce monde. À partir du moment où vous vous focalisez sur le monde que vous voulez voir venir, n'allez pas voir ce qui se passe dans le monde que vous ne voulez plus. Faites plutôt vivre le monde que vous voulez et ne donnez plus vie à celui qui s'en va. Le moment venu, tous les travailleurs de lumière auront un travail à faire concrètement. Si je dis travailleurs de lumière, cela n'a rien de péjoratif. Cela veut simplement dire que certains d'entre vous devront aider concrètement ceux qui comprendront au dernier moment ce qui se passe. En les aidant à ce moment-là, vous les éveillerez à la lumière divine, et ferez ainsi de ces êtres des êtres de lumière, car vous aurez réveillé leur soi supérieur à chacun. Ainsi, le monde de demain sera rempli d'êtres bienveillants et lumineux. Il ne peut en être autrement, car tel est le plan divin. Quoi qu'il arrive, quoi que l'on vous dise, quoi que vous entendiez, qui viennent de ce monde qui se meurt, n'en tenez pas compte. Il est bon que vous observiez, mais que vous n'y adhériez pas. Gardez la foi, la confiance dans le plan qui se déroule sous vos yeux, mais beaucoup n'en sont pas encore conscients. En vérité, je vous le dis, tout est déjà prévu. N'ayez crainte, vivez votre vie et soyez heureux. Soyez unis en famille ou entre amis redevenez des enfants insouciants et remplis de joie et d'amour on vous aime et on vous protège faites confiance à la lumière divine et allez en paix très chers frères et sœurs je vous aime merci merci merci. voilà donc le message que j'ai reçu ce matin euh, je ne sais pas si euh, je ne sais pas comment vous allez pouvoir le, le voir ou le ressentir. Chacun aura sa façon de, de ressentir. Euh, évidemment, quand on fait des canalisations comme ça, il faut tenir compte des filtres de chacun, des croyances de chaque canal, parce que euh, personne n'est parfait. Et euh, donc, même ceux qui euh, reçoivent des messages ont des filtres à évacuer. D'ailleurs, le travail ne s'arrête jamais du, de notre vivant. Nous sommes toujours en plein travail. Et de ce fait, euh, les, les messages se font euh, en, en, en tenant compte de la personne qui les reçoit. Donc, euh, j'ai reçu ce message. Peut-être que quelqu'un d'autre aura reçu le même message, mais qu'il l'aura exprimé différemment. Tout dépend donc de chacun. Voilà mes amis. Euh, J'espère que c'est la première fois que je transmets un message comme ça et sérieux ça me. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le en commentaire si vous voulez. Mais euh, je suis très émue parce que c'est euh, la première fois que j'ai des un, un message global à, à envoyer en fait. Et, euh, et je pense que je, je remercie euh, je remercie le ciel, je remercie euh, l'univers, je remercie de m'avoir euh, accordé la chance de pouvoir vous transmettre ce message euh, qui j'espère vous vous aura aidé, vous aura, euh, euh, comment, je suis tellement aimée, je ne trouve même pas mes mots, vous aura aidé et euh, à mieux voir et à mieux comprendre pourquoi euh, on est euh, plusieurs groupes en fait. Il y a ceux qui agissent, qui, qui agissent hein, comme ceux qui font des, des, euh, des manifs etc. Et puis euh, il y a ceux qui restent plus chez eux qui travaillent plus euh, côté spirituel, qui travaillent plus euh, leur, euh, leur intérieur, qui, qui travaillent plus sur eux. Et euh, du coup, bah, euh, ils pourront aider euh, le, jour où, le jour où il y aura euh, vraiment besoin d'aider euh, chacun, euh, chacun d'entre nous parce que même ceux qui, euh, qui font le travail sur eux, je pense auront besoin d'être aidés aussi. Enfin, on aura tous besoin les uns des autres. Ce n'est pas compliqué, c'est comme ça. Hein? Que l'on soit messager ou euh, médium ou quoi que ce soit, je pense euh, qu'on aura tous besoin les uns des autres pour comprendre, pour aider, pour partager. On aura tous besoin les uns des autres. Donc, il euh, n'y a pas de niveau plus élevé les uns que les autres. Il y a juste à être et euh, à accepter ce que l'on est, à accepter comme on est, à s'aimer comme on est et à partager ben, ce que l'on peut ou doit partager. Et euh, parce qu'en partageant des messages, c'est aussi une façon d'aider, c'est aussi une façon d'inciter les gens à garder la foi, à garder l'espoir, à garder la confiance. Et euh, j'allais dire dans un futur proche, mais en fait... Le futur se fait à l'instant présent. Le passé, c'est du passé, on n'en parle plus. Mais le futur n'est pas encore là. Donc à partir de l'instant présent, là, maintenant, de l'instant T, on peut changer le futur selon nos idées créatrices et divines. À partir de ce moment, ben, nous pouvons créer diverses lignes de temps, d'espace-temps ou de dimensions, comme vous voulez. Euh, selon ce que l'on fait vivre, selon ce que l'on veut, selon ce que l'on peut faire, selon le travail qu'on aura accompli sur soi-même. Euh, on peut faire vivre plusieurs… Euh, on peut créer, pas faire vivre, on peut créer plusieurs euh, dimensions ou espaces-temps où il ne se passera pas la même chose dans l'un que dans l'autre. Ouais, ça peut paraître bizarre comme ça à parler. Hein. Vous allez dire que je suis fêlée, ça y est, j'ai vrai, mais non c'est comme ça que je le vois je pense que selon notre, notre façon de voir le monde dans le futur nous pouvons le créer et euh, tous ceux qui voient le monde de la même façon bah, se réuniront dans ce monde parce que bah, on aura tous fait euh, le travail dans cette direction après euh, c'est bien on veut un nouveau monde mais euh, il y aura Qu'est-ce qu'il y aura dans ce monde Comment il sera fait Est-ce qu'on va retourner au Moyen-Âge Est-ce que ça sera un monde hyper, super euh, évolué Ou euh, grâce à des, des technologies que nous n'avons pas encore à notre portée, mais qui le seront bientôt, on pourra euh, faire des choses magnifiques sans faire du mal à la planète, sans que celle-ci en souffre, sans que les animaux en souffrent, et tout ça sera d'un naturel, euh, bah naturel, complètement naturel, j'ai envie de dire, ça sera d'une logique, euh, d'une logique sans nom, puisque premièrement, nous l'aurons décidé, et deuxièmement, bah, c'est le plan. C'est le plan. Donc, vous savez que la Terre, elle, monte en vibration, que du coup, ben, nous, on monte en vibration aussi, ce qui nous provoque certains désagréments, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit psychique, etc. Parce que notre corps, euh, notre corps physique, nos no, no, no corps pardon spirituels s'adaptent, euh, se, se réadaptent, même si notre âme est déjà au courant de ce qui se passe et de ce qu'il en est ben, notre corps physique, lui, ne l'est pas, donc euh, il, il s'adapte à la situation, tant bien que mal. Donc il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, de l'aide à la source, à l'univers, à ce en quoi vous croyez. Euh, Demandez de l'aide de façon à rendre votre corps plus fort pour accepter, accueillir toutes ces nouvelles énergies qui arrivent actuellement, qui sont déjà là depuis un moment. Mais qui continue d'arriver euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup et très puissante. Et euh, donc, tout cela pour faire avancer et pour faire évoluer euh, la planète dans le bon sens. Du coup, bah, nous, bah, soit on suit, auquel cas bah, on, on vit quelques désagréments et euh, après euh, on sera tranquille. Soit on ne suit pas, on reste dans, dans ce monde de. 3D, d'illusions, de, de, de ying et de yang. Et euh, bah, du coup, tout va très bien, il n'y a pas de souci. Hein. Il, y a, il y a des gens qui ne voudront pas ascensionner parce que euh, ça, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on quitte un monde qu'on connaît plus ou moins. Hein. Enfin, plutôt moins que plus parce que euh, c'est quand même plein de mensonges et d'hypocrisie. Mais un monde auquel on était habitué, on va dire, pourquoi? un monde qu'on ne connaît absolument pas. Absolument pas. On n'a on, on jamais vécu dans ce monde de notre vivant. Donc, on ne sait pas où on va, on sait pas comment ça va se passer, on pas, euh, euh, ne sait pas comment on va le vivre, comment ça va se passer. Et donc, c'est sûr que ça peut faire peur. C'est sûr que ça peut faire peur. C'est sûr que certaines personnes ne voudront pas suivre euh, le mouvement vers la lumière et préféreront rester dans le plan 3D, parce que c'est un plan qu'ils connaissent. Et il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas euh, de critique à avoir, il n'y a rien du tout. Il y a juste à accepter le fait que certaines personnes veulent monter, veulent évoluer, veulent aller vers la lumière, qu'ils en ont marre d'un monde où il n'y a que guerre, famine, euh, colère, euh, destruction, destruction. Euh, on détruit euh, les animaux, on détruit la planète, on détruit tout, c'est une, une horreur. Et nous, les êtres humains, euh, à, la base, à la base, les humains, on n'est pas comme ça. Puisqu'on a l'état civil divine en nous, on n'est pas comme ça. Donc, euh, il y en a marre, il y en a assez. Moi, personnellement, je vous dirais, j'en ai ras-le-bol de, de, de ce monde. Euh, j'en ai ras-le-bol de... Ah, oh, bonjour tous ceux qui sont venus, bonjour Thierry, bonjour David, bonjour Laurent. Euh, et moi personnellement, ce monde commence à me fatiguer, sérieusement. Et euh, je m'accroche, je m'accroche, je m'accroche euh, à, à, à mon état spirituel, je m'accroche au grand tout, je m'accroche euh, à la confiance que j'ai en l'univers, à ma foi envers et, et contre tout. Je m'accroche à tout ça parce que c'est vrai que c'est des temps qui sont très compliqués et c'est pas facile à gérer tout le temps pour tout le monde et pour qui que ce soit. Hein, celui qui vous dit que... Comme moi bon, je l'ai dit à un moment, mais du coup, je, re, je revois un petit peu ce que j'ai dit. À un moment, j'ai dit, je ne me sens pas du tout ou plus du tout impacté par ce qui se passe dans le monde actuellement. C'est un fait je ne me sens pas impactée. Néanmoins, je garde l'empathie et euh, comme quand je regarde un film, je dis « Ah mince Oh mais qu'est-ce qui m'est arrivé Oh mais c'est pas bien, c'est dommage et tout !» Mais je ne rentre pas dedans, ça reste extérieur. Et c'est comme ça qu'on doit vivre dans ces temps, c'est-à-dire regarder. Ah évidemment, il y a des scènes qui vont vous procurer de la colère, il y a d'autres qui vont vous, vous, vous émouvoir, il y a d'autres... Euh, qui vont vous provoquer de la haine, mais ce ne sont que des émotions passagères. Et là, dans le monde actuellement, ce qu'on vous demande, c'est que vos émotions ne restent que passagères, que vivez-les, intégrez-les et transmutez-les en lumière. Surtout si elles sont négatives, si c'est de la colère, de la haine, de la peur, toutes ces énergies-là, acceptez-les, parce qu'elles sont là, euh, quelque part elles vous appartiennent, acceptez-les transmutez-les et renvoyer les dans la lumière. Parce que si vous ne les acceptez pas, ben vous n'aurez pas fait le travail que vous êtes venu faire ici en vous incarnant. Donc il faut absolument accepter toutes vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Si elles sont positives, c'est très bien. Alléluia, c'est très bien. On, en, on, prend, on prend, on prend, on prend, on prend, on prend. Si elles sont négatives, il faut quand même les accepter. Savoir euh, ce qu'elles font ressortir en nous, en quoi elles résonnent, pourquoi est-ce que ça nous met dans des états pareils, des états de colère, des états de frustration. Aller chercher au fond de nous ce que ça nous rappelle, à quoi ça nous amène, et puis euh, comprendre le processus, Oups. <rire> comprendre le processus et, euh, et changer tout ça, accepter, dire oui effectivement il y a ça, l'acceptation, j'accepte. J'accepte le fait que je suis en colère. J'accepte le fait que euh, je ne me sens pas bien aujourd'hui. J'accepte. J'accepte. À partir du moment où vous acceptez, vous avez déjà fait un pas. Après, quand vous acceptez, vous allez dans votre cœur et vous transmutez. Vous transmutez ces énergies. De toute façon, à partir du moment où vous, déjà vous y euh, accordez votre attention, euh, déjà c'est un grand pas en avant. Surtout ne les ignorez pas, ces émotions. Parce qu'on se dit, c'est bon, je mets ça dans un sac au fond du panier, et puis euh, on n'en parle plus, je les cache, et c'est fini. Et euh, en fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et il faut justement les laisser, les laisser remonter. Euh, si vous êtes vraiment trop en colère, il bah, ne faut pas hésiter à… Bah, vous prenez un coussin ou un torchon, vous tapez dedans, vous tapez dedans, il ne faut pas vous faire mal. Alors certains disent, oui, euh, moi je vais dans la forêt et je tape les arbres. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait les arbres pour que tu ailles les taper? Oh, sérieux. Non, il ne faut pas taper les arbres, il ne faut pas taper la nature. Hein. Pourquoi vous taperez la nature? Est-ce que la, la nature vous tape? Et pourtant, elle aurait des raisons parce que des raisons d'être en colère et, euh, et de se venger, elle en a. Mais elle ne peut pas parce qu'elle n'est qu'amour. Elle fait partie du divin, elle fait partie de la création divine. Donc, elle, elle n'est absolument pas méchante avec vous. Au contraire, elle nous donne à manger, elle nous donne à boire, elle nous donne de quoi nous protéger. C'est est une vraie mère pour nous, la nature. Donc, on ne va pas taper un arbre parce qu'on est en colère. Donc, vaut mieux. Et puis, en plus, sans compter que... En contrepartie, si vous tapez un arbre parce que vous êtes en colère, vous risquez de vous faire du mal. Donc, vous serez doublement en colère. La première colère qui est due à on ne sait pas quoi et la deuxième qui sera due au fait que vous, en cognant sur l'arbre pour vous défaire de la première, et ben vous en avez pris une deuxième par dessus le marché. Voilà, comme ça, vous aurez gagné le gros Non, en fait, ce qu'il faut, c'est euh, si vous avez besoin de taper quelque part, tapez tapez sur un, un coussin quelque chose qui ne vous le rendra pas, euh, quelque chose qui est immatériel, qui n'est pas... Euh, qui, euh, même si vous tapez dessus pendant des années, ça ne va pas vous faire du mal. À qui va se décomposer, mais c'est doux. Euh, ça ne va pas vous faire du mal. Ça va vous faire du bien, ça va soulager votre colère et lui, en contrepartie, ne sentira rien. Donc, euh, voilà, tout va bien. Mais la colère, il faut la sortir. Il faut la sortir. Mais vous pouvez la sortir aussi d'une autre façon. C'est-à-dire que vous pouvez aussi... Euh, euh, en chantant, euh, vous savez, vous avez des, des musiques un peu euh, africaines, zoulou, etc., et faire sortir la colère en chantant par des... Euh, vous savez, euh, je repense euh, à des chanteurs qui crient dans leurs chants, qui poussent des cris, des... Ah! Euh, j'ai mon chanteur préféré, hein. je, je, je, le chanteur de mon enfance, c'était Michael Jackson. D'ailleurs, j'ai mêmes... <rire> C'est marrant parce que j'ai les mêmes initiales que lui. Bref. Euh, et j'adorais ça parce que dans ses chansons, il poussait des cris. Vous savez, c'était un peu comme des chamans ou un peu comme des guérisseurs ou des choses comme ça. Dans ses chansons, il pousse des cris. Et quand il pousse des cris, quand, quand, si vous faites pareil, on part sur la même symbolique, si vous faites pareil, vous êtes en train de chanter, vous êtes en train de danser, vous êtes en train d'écouter une musique qui où, Wow, ça, ça bouge, ça, ça fait du bien. Et quand vous sortez les cris... Sortez-les et évacuez votre colère avec, avec ces cris. Vous êtes dans la joie, vous êtes dans, la, dans, la, dans, dans le bonheur et la bonne humeur et tout. Et à ce moment-là, faites sortir, si vous, si vous faites comme la chanson, vous partez dans cette foulée et que vous, vous envoyez vos, vos cris, faites sortir votre colère à ce moment-là. Évacuez votre colère en criant, en criant tout simplement. Ah oui, vous n'allez pas crier de votre balcon ou de votre, de votre appartement parce qu'on va vite appeler les gendarmes en disant « il y a un fou là, faut là. Euh, il faut absolument l'enfermer là ». Déjà qu'il ne faut pas grand-chose pour être enfermé de nos jours, alors si en plus on leur donne le bâton pour se faire battre, vous comprenez bien que ce n'est peut-être pas la bonne solution. Mais euh, pourquoi pas chanter Pourquoi pas crier en chantant Pourquoi pas vous, vous exprimer Exprimez-vous comme disait le message, exprimez-vous, redevenez des enfants, redevenez euh, euh, ces êtres euh, insouciants. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on va vous demander euh, dans, dans, dans, le, dans le monde qui s'en vient, c'est euh, de redevenir des enfants, c'est-à-dire redevenir insouciants. Qu'est-ce qu'on faisait quand on était jeunes on, euh, Nos parents nous disaient, surtout ne va pas dans la flaque d'eau. La première chose qu'on faisait, c'était pas toucher dans la flaque d'eau. Bon, c'est pas grave, c'était bien, c'était chouette, hein? il y avait l'eau qui clapotait comme ça, c'était génial. Ou alors, tu ne roules pas par terre, qu'est-ce qu'on fait ben, On se roulait par terre, parce que le contact avec la terre, on en avait besoin, mais on en a toujours besoin, sauf qu'on nous a coupé de ce contact. Mais on en a toujours besoin. Pourquoi croyez-vous qu'en spiritualité, on vous dit souvent, ancrez-vous, ancrez-vous. C'est parce qu'on a besoin de ce contact. Mais vous avez des rituels pour pouvoir vous ancrer. Mais rien que le fait de marcher pieds nus, déjà, c'est de l'ancrage. Si vous vous allongez par terre, si vous jouez avec votre fils ou avec votre fille, que vous vous allongez par terre et que vous jouez avec, euh, avec lui ou avec elle, déjà, ça, c'est de l'ancrage aussi. Si vous dansez, si vous chantez, vous vous ancrez quand vous, chantez, quand vous dansez. Quand vous dansez, vous vous ancrez. C'est pour ça qu'il y a les... Euh, euh, les, euh, les footballeurs qui font leur danse à K, pas les footballeurs, les rugbymen qui font leur euh, danse à K, mais c'est une façon de s'ancrer aussi. Ils tapent sur la terre, ils tapent sur la terre, ils envoient des vibrations, ils envoient de l'énergie, ils tapent. Et ça, c'est une façon de s'ancrer aussi. Donc vous avez plein de façons de vous ancrer, d'être en relation avec la terre, d'être en relation avec euh, notre mère, Gaïa, et... Euh, on a plein de, de façons de le faire. Donc, ça n'en tient qu'à nous de, de prendre celle qui, qui nous va le mieux. Moi, personnellement, marcher pieds nus et danser sur la terrasse, ça me va très bien. Ça me va très bien. Euh, j'ai les coloriages, j'adore ça. Euh, L'écriture, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre peut faire de la pâtisserie de temps en temps. Faisons ce qui nous fait plaisir. Parce que ce qui nous fait plaisir nous rend heureux, ce qui nous rend heureux nous met dans la joie, ce qui nous donne la joie nous donne de l'amour. Et donc, te, te, te, tout, tout s'embrique en fait, tout s'embrique. Laissons tomber la noirceur de son monde, laissons tomber euh, tout ça et allons plutôt vers euh, ce qui nous rend heureux, ce qui nous met dans la joie, ce qui nous met... Dites, dites... Il faut qu'on se dise que ce qu'on dit actuellement, c'est passager. De toute façon, tout passe, tout passe, tout lasse. Il n'y a rien qui perdure, il n'y a rien qui soit écrit sur la pierre, au mieux dans les astres et encore, hein, mais il n'y a rien qui, a écrit, qui, qui soit gravé sur la pierre. Donc, nous pouvons tout changer à tout moment. Il suffit de le vouloir et de le demander et nous pouvons tout changer. Après, si, euh, si on le, par exemple, que, il y en a qui m'ont dit, ouais, mais moi, euh, je demande, mais euh, je n'ai pas été exaucé pour autant. Alors, vous avez deux solutions. Soit ce que vous avez... Oh, c'est dyslexie, mais c'est une horreur. Excusez-moi, désolé. Soit euh, vous demandez, mais vous ne demandez pas euh, comme il faut, c'est-à-dire que votre demande est imprécise, elle n'est pas complète. Elle, euh, il faut que les demandes soient précises. Hein, euh, c'est-à-dire si vous allez dans un restaurant... Euh, euh, et que vous demandez euh, « oui, je veux euh, une assiette de frites bah, », bah, le gars, il va vous apporter une assiette de frites. Sauf que vous, sauf que vous ce que vous voulez c'est une assiette de frites avec votre steak, euh, de la sauce, etc. Sauf que si vous lui dites « oui, je veux une assiette de frites », le serveur va vous apporter une assiette de frites. Pour l'univers, c'est pareil. Si vous ne faites pas des demandes précises vous n'aurez pas ce que vous voulez. Parce que, et, et, et, et tout simplement, il n'aura pas compris ce que vous voulez. C'est tout, c'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Si vous faites des demandes précises, vous serez exaucé. Mais il y a encore une solution, il y a encore une raison pour laquelle vous n'aurez peut-être pas ce que vous voulez. C'est que ce n'est ou pas le moment de vous les accorder. C'est peut-être trop tôt. Donc, vous ne l'aurez pas tout de suite. C'est en cours. Hein? La demande a bien été prise en compte mais elle sera euh, faite euh, en temps voulu. Euh, ou alors, euh, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Il faut encore faire du travail sur vous. Il faut encore euh, nettoyer des choses, Nettoyer. Euh, hum, il y a encore des, des choses qui, qui, qui frétillent, qui ne sont pas encore très claires et tout. Donc, il faut faire du travail sur vous, sur nous tous, parce qu'en fait, on est tous, tous là il hein, n'y a, a pas de personne euh, en fait dans, la, dans, dans le nouveau monde celui que l'on veut voir venir, arriver il n'y a pas de chef on est tous au même niveau on est tous au même niveau chacun avec ses capacités vous allez avoir le groupe des guérisseurs vous allez avoir le groupe euh, des, euh, des travailleurs euh, euh, avec les plantes euh, alors, quand je parle de guérisseur, il y a aussi pas mal de branches dans, la, dans le guérisseur. Il y a le guérisseur par énergie, il y a le guérisseur qui va guérir par les plantes, il y a toute forme de, de, de, de guérisseurs. Et euh, voilà, il y aura plusieurs groupes et tous ces groupes-là, eh ben, ils s'entraideront. Quand le guérisseur aura besoin d'autre chose, il ira voir le groupe dont, dont il a besoin et euh, ça sera un échange. Alors, euh, je ne peux pas vous dire euh, actuellement euh, s'il y aura euh, de l'argent ou pas. Je pense euh, qu'il y aura une façon d'échanger, mais je ne suis pas sûre que dans, euh, tout de suite, là, dans les années à venir, euh, oui, l'argent va perdurer. Euh, donc, plus tard, plus tard, bien plus tard, je ne pense pas que l'argent continuera. Je ne pense pas. Je pense que ce sera vraiment un réel échange de savoir, de connaissance, de compréhension. Euh, bien sûr que l'école va changer. Euh, on va remettre à jour nos livres d'histoire hein, qui sont blindés de, de bêtises. Euh, l'école va, va changer, va radicalement changer. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Moi, j'ai l'image là, vous voyez, j'ai l'image d'un monde où il est rempli de technologies, mais en notre faveur. C'est-à-dire que ces technologies-là vont être bonnes pour nous, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau des transports, que ce soit euh, au niveau de, de l'agriculture, tout. Il va y avoir euh, un monde, en tout cas c'est celui que je vois moi, euh, il, va, il va y avoir un monde euh, rempli de technologies, mais pour que nous, on soit euh, enfin libres. En fait, c'est des bonnes technologies, des technologies qui existent partiellement déjà aujourd'hui, même si on ne vous le dit pas, même si vous n'êtes pas au courant, même si on dit que c'est catabantesque Ça, c'est un mot de Chirac, je suis désolée, mais là, pour le coup, euh, il est bien placé. Euh, il y a des choses qu'on qu nous cache, il faut que vous sachiez. Euh, que ça se passe à tous les niveaux. Euh, et euh, donc, euh, dans ce, ce, ce nouveau monde que nous voulons voir arriver, tout ça sera mis à jour. Donc, forcément, ça sera un monde de technologie. Ceux qui vous disent qu'on va redescendre au Moyen-Âge, ce n'est pas vrai. Ce n'est juste pas possible. Ce n'est juste pas possible parce qu'avec toute la technologie auquel on va avoir droit, Enfin, technologie qui nous revient de droit, hein, que les gouvernements se sont un petit peu accaparés, beaucoup même hein, se sont accaparés, mais qui nous revient de droit, en fait. Euh, toutes ces technologies-là, donc, feront que notre, notre monde sera un monde rempli de technologies, mais des technologies qui seront pour nous, en fait. Euh, ça sera pour nous rendre service, pour qu'on ait plus de temps pour nous, pour qu'on ait plus de temps pour notre famille, pour nos amis, pour qu'on soit plus dans la joie, dans l'amour, dans le bonheur. C'est pour ça qu'elles serviront les technologies, pour qu'on soit moins malade, pour qu'on soit guéri plus vite, pour qu'on ait besoin de moins de médicaments et que les médicaments qu'on prenne, ce ne soient que des plantes, à base de plantes uniquement et pas de, de cochonneries comme on, comme, comme on le voit de nos jours. Voilà à quoi ressemblera ce nouveau monde que nous voulons, voilà à quoi il va ressembler. Parce que si on est logique cinq minutes, on se rendra bien compte qu'on ne va pas retourner au Moyen-Âge. Ce n'est juste pas possible. Hein? Vu à l'état où on est aujourd'hui, on ne va pas retourner au Moyen-Âge. Parce qu'il euh, y a derrière toutes les technologies qui vont nous arriver dessus. Et, euh, moi, j'attends que ça. J'attends que ça. Euh, rentrer, euh, monter dans, dans un lit euh, qui va me scanner euh, des pieds à la tête. Et instantanément va me dire quel est mon problème de santé, comment le guérir, comment va ma pression sanguine, comment se comporte, euh, euh, qu'est-ce que j'ai dans le sang, comment le soigner euh, énergétiquement ou quantiquement, ou peu importe, euh, sans avoir euh, d'influence négative sur mon corps, sur, euh, sur mes organes, mais c'est un pur bonheur, c'est un pur bonheur, et ça, ça existe, et on vous le cache. On vous le cache parce que en ce monde, eh ben, c'est euh, l'argent qui, qui prime, c'est l'argent qui gagne. Et euh, si on n'apporte pas notre contribution au Dieu argent, eh ben, euh, on, est pas, euh, on, on est mis au rebut. Et euh, c'est justement ça qu'il faut enlever, c'est justement ça qu'il faut arrêter. Et donc, dans ce, dans ce nouveau monde que l'on veut voir se manifester devant nous, nous aurons tout ça. Pour nous, pour notre bien, pour notre bien, euh, tout ce qui existe aujourd'hui ne va pas forcément disparaître. Beaucoup de choses vont rester, mais elles vont changer. Ça ne sera plus la même énergie, ça sera plus euh, elles ne seront plus du côté négatif, elles seront du côté positif. Donc, elles travailleront pour la lumière et non plus pour l'ombre, si je me fais bien comprendre par certains. Parce que certains ne sont pas prêts encore à l'entendre et d'autres oui. Donc, voilà. Et puis, euh, il y a des choses euh, qu'on ne peut pas dire tout de suite. Donc, euh, ce que je vous dis là, c'est des, des choses que vous pouvez euh, voir. Euh, euh, vous savez, il euh, n'y euh, a aucun problème. Hein. Vous vous rendre compte que ça existe déjà, ce que je viens de vous dire, ce qui concerne la médecine, hein, parce que euh, vous allez sur euh, Internet et euh, vous allez avoir toutes les informations. Hein, moi, je ne vous raconte pas de… Si je vous dis ça, c'est parce que c'est un secret pour les chinels, en fin de compte. Tout le monde est déjà au courant. Euh, enfin, ceux qui veulent l'être le sont. Et euh, mais bon, euh, ils sont dit, oh mais euh, on ne verra jamais ça. Mais si, vous le verrez. Vous le verrez. Vous le verrez parce que tel… C'est comme ça. Au moment des, des révélations, quand il y aura les grandes révélations, ce qui ne sera tardé Peut-être bien euh, euh, dans le courant de l'année prochaine, voire euh, 2022, puisque beaucoup de, de personnes disent que dans 5-6 ans, on devrait commencer, euh, on devrait voir le début euh, de notre nouvelle ère. Donc euh, 5-6 ans, ce n'est pas long. Hein? Avant, c'était 30. Hein? Donc c'est pour vous dire que euh, l'espace-temps a quand même drôlement réduit parce que euh, nous avons bien... Euh, Travailler si j'ose dire, c'est-à-dire que nous avons bien œuvré, nous avons tous bien agi en notre âme et conscience et que nous avons fait en sorte que les lignes du temps, bah, elles se rapprochent et que donc au lieu que ce soit dans une trentaine d'années, ça ne soit plus que dans cinq ou six ans, ce qui à mon sens est bien. Mais ça peut encore changer si beaucoup plus de personnes se réveillent et si beaucoup plus de personnes voient les choses telles qu'elles sont et donc qui se posent des questions et l'éveil suit et voilà. Et on est parti. Beaucoup vont prendre le train en route, euh, mais d'autres euh, ne le prendront pas. Beaucoup vont le prendre en route et d'autres y sont déjà. Donc euh, voilà, il n'y a pas de... Puis de toute façon, même ceux qui ne le prendront pas, il n'y a pas de mal à ça. Chacun fait ce qu'il veut. Il choisit sa vie, il choisit euh, ce qu'il a à faire et euh, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. C'est juste comme ça. Voilà, chacun euh, a sa... Comment? À sa destinée, euh, chacun a fait un contrat d'âme avant de venir sur Terre et donc, bah, euh, au final, les gens qui ne voudront, euh, voudront pas quitter euh, le système... Bah, ils, se, ils, se, ils se réincarneront peut-être ici ou peut-être ailleurs ou, ou peu importe, dans un monde qui, qui leur appellera ce système-là qui sera en évolution et que du coup, bah, ils, ils suivront parce que forcément euh, on est quand même euh, la planète Terre est quand même bien, bien, bien, bien derrière euh, pas mal d'autres euh, planètes bien plus évoluées que la Terre. Là, là, là c'est pareil, on va me dire que je suis fêlée mais c'est pas grave. Moi, je sais euh, ce qu'il en est. Euh, la planète Terre est quand même l'une des planètes les, les moins éveillées du, du système, voire de l'univers. Hein. C'est pour ça que nous avons des êtres galactiques euh, euh, qui sont autour de nous. Certains, certains euh, ont profité de notre ignorance et de, et de notre manque de savoir pour se pour nous mettre en esclavage et pour sortir avoir nous pomper nos énergies de façon à ce que eux puissent vivre et d'autres d'autres êtres galactiques sont là justement pour nous nous empêcher nous les êtres humains d'aller trop loin, de faire trop de bêtises et euh, bah pour ceux qui veulent évoluer, bah d'évoluer, de monter et euh, en vibration et en énergie. Mais pour cela, il faut déjà que nous, on fasse ce travail nous-mêmes. Hein? Parce que quand on est enfant, euh, quand, on a, quand on est en train d'apprendre à marcher, bah, nos parents, ils nous tiennent la main. Néanmoins, c'est à nous de faire le pas. Parce que si nous, on marche pas, c'est pas nos parents qui vont pouvoir marcher pour nous. Là, c'est pareil. Euh, eux, ils sont là pour nous tenir la main. Mais si nous, on décide pas d'aller vers l'avant, là, il n'y a rien qui se fera. Donc euh, voilà, c'est mon point de vue. Et cela ne reste que mon point de vue, je ne l'impose à personne, cela ne reste que mon point de vue, c'est ma façon de voir la vie future. Maintenant, chacun a le sien hein, et euh, chacun fait vivre ce qu'il veut et comme il veut et il avance à, au rythme qu'il veut. Coucou Mac Donc voilà, euh, tout ça pour vous dire que euh, merci, merci, merci, merci, merci de... De, de votre indulgence vis-à-vis <rire> -vis du message que vous êtes transmis merci de votre indulgence merci de votre compréhension euh, désolée parce que je, je parle un peu vite et donc j'ai un peu les, les mots qui s'entremêlent et oui j'ai euh, j'essaye euh, de parler aussi vite que je pense mais c'est pas possible j'ai encore pas trouvé le système c'est pas possible il y a un souci quelque part c'est pas possible donc euh... ok Mac pas de soucis, hein. de toute façon je, je mettrai le live sur la chaîne, il n'y a aucun souci. merci beaucoup à toi et euh, voilà donc euh, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles, j'espère que vous avez réussi euh... enfin j'ai réussi à faire passer le message que vous l'avez entendu que vous l'avez compris et euh, ces deux trois petites infos que j'ai reçu entre temps. <rire> ben, bon courage à toi. Euh, De trois petites infos que j'ai reçues entre temps. Donc voilà, je vous les ai partagées. Euh, donc euh, je vous dis euh, à bientôt. Je vais vous souhaiter une bonne euh, fin d'après-midi. Il est quelle heure 14h57. Euh, donc une bonne fin d'après-midi. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live une vidéo, peu importe, euh, n'oubliez pas, n'oubliez pas, le plus important aujourd'hui, c'est de rester en vous, no. Oups. comme disait le message, ne regardez pas ce qui se passe chez le voisin, regardez ce qui se passe en vous, prenez soin de vous, restez centré en vous, Tant que vous êtes dans l'instant présent, tout va bien. Et c'est à l'instant présent que vous décidez de votre futur. Donc, restez dans l'instant présent, restez centré le plus possible. Dès que vous voyez que votre mental commence à vous jouer des tours, vous le ramenez, viens <rire> par là toi, eh bien on a de mots à, à, à se dire. Et, euh, et vous le ramenez et euh, tout va bien. Donc, le mieux, c'est de rester centré, ne pas faire attention à ce qui se passe à l'extérieur, euh, y prêter le moins attention possible, surtout en ce moment, donc euh, fin d'année, début d'année prochaine, les six prochains mois, les six prochains mois, ouais, les six, six mois qui me tournent dans la tête depuis un certain temps, et là voilà, je viens de vous le dire, les six prochains mois vont être des mois euh, très compliqués parce qu'il va y avoir soit des révélations, soit d'autres choses euh, qui vont euh, nous, vous et nous mettre la tête à l'envers à tous, donc, on s'accroche et la meilleure façon de s'accrocher, c'est quoi C'est de se centrer, de, de faire confiance à l'univers et de rester en paix, en amour, euh, de rester en famille, que ce soit notre famille de cœur ou notre famille d'âme, de rester en famille, de rester entre amis, des amis qui ont la même façon de voir que, que nous, de rester entre amis et euh, de faire vivre euh, le meilleur, le meilleur. Voilà, c'est ce que je vous souhaite à tous c'est le meilleur. Soyez heureux, soyez dans la paix, soyez dans l'amour, soyez dans la joie, soyez dans la lumière, qu'elle vous protège, qu'elle vous guide et qu'elle vous anime au quotidien. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Bye.